Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour un nouveau dog news concernant la série The Last of Us sur HBO. Alors que le cinquième épisode vient d'être diffusé ce week-end, vous pouvez retrouver notre critique et notre débat avec les amis de PlayStation Inside, de Linou qui n'a jamais euh, joué et qui ne connaissait pas la licence The Last of Us, et bien entendu euh, Emma et moi-même de Naughty Dog Mike sur notre chaîne YouTube. On apprend qu'une sortie en coffret DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K Ultra HD est prévue. Alors pour le moment, on n'a pas encore de date de sortie. En revanche, les précommandes sont d'ores et déjà disponibles sur les sites de la Fnac et d'Amazon avec des prix. Il faudra compter 29,99€ pour le coffret DVD contenant la saison 1 de The Last of Us. 39,99€ pour le Blu-ray et 49,99€ pour le Blu-ray 4K Ultra HD. Si vous voulez précommander, eh ben rendez-vous dans la description de la vidéo, vous retrouverez des liens. Il s'agit de liens affiliés, alors pour vous, cela ne vous coûtera pas plus cher, mais si vous précommandez via les liens dans la description de la vidéo, il y a une petite partie qui sera remise à Naughty Dog Mag et cela nous aide donc à pouvoir vous proposer du contenu qui, on le rappelle, autant sur le site que sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube est totalement bénévole, donc cela nous aide à mettre en place différents projets donc merci par avance à ceux qui décideront de précommander avec les liens dans la description de la vidéo on peut imaginer que la sortie pourrait arriver Début d'été, voire à la rentrée Sachant que, on le rappelle, le dernier épisode de cette saison 1 Sera diffusé le dimanche 12 mars prochain Donc on a vraiment hâte d'avoir un peu plus d'informations Mais le mieux, c'est de vous abonner Pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité des jeux Naughty Dog Mais aussi des films et des séries Naughty Dog De mettre un petit like, un partage De mettre un petit commentaire pour savoir si vous allez précommander ou non la série Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag, Sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube Prenez soin de vous, à très vite